Bonjour à tous, nous sommes le 19 septembre 2021. J'aimerais regarder avec vous un article que j'ai posté sur mon site euh, qui parle justement de l'injection monétaire en abondance qui a été faite depuis un an et demi, il est maintenant, enfin, qui a débuté peut-être en mars. C'était avancé un peu, comme je vous ai souvent expliqué, avec la crise des repos mais qui se poursuit. Et euh, surtout, quelque chose qui a vraiment marqué mon attention qui euh, est que beaucoup, beaucoup ont profité, euh, les riches ont vraiment profité de cette abondance de liquidité qui a été injectée sur le marché. Mais euh, il y a plusieurs aussi euh, euh, présidents de banques centrales aux États-Unis qui ont pleinement profité de ça. Et c'est comme un peu bizarre parce que dans le fond, on sait que Jérôme Powell lui-même, personnellement, a profité de cet apport massif d'argent dans le système. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous. Et ensuite, pour confirmer le tout, regardez quelques graphiques parce que dans le fond, aujourd'hui, l'économie euh, est maintenue de manière artificielle aux États-Unis euh, par l'injection. Euh, ben, massive des capitaux de la part de la FED et c'est loin d'être terminé. Donc, euh, l'article que j'ai placé sur mon site, euh, euh, ça s'intitule « Les injections de liquidités sont comme une drogue et les marchés financiers ne peuvent tout simplement pas s'arrêter euh, d'en redemander ». Parce que euh, dernièrement, Jérôme Powell a, a dit qu'on devait absolument arrêter. Euh, cette fameuse injection de 120 milliards par mois pour euh, que le marché puisse voler de ses propres ailes. Et lorsque l'annonce a été faite, les marchés ont démontré qu'ils n'aimaient pas du tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en septembre. Euh, septembre, de toute façon, euh, au niveau boursier, est un mois qui est plutôt faible. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et euh, euh, à tous les niveaux, même au niveau de l'or et de l'argent, c'est vraiment catastrophique ce qui est arrivé. Mais si on regarde à long terme, on est encore dans un, ce fameux canal baissier-là. Mais je ne voudrais pas traiter de ça aujourd'hui. Je voudrais vraiment regarder avec vous euh, l'apport de, de capitaux qui a été injecté dans le système, a pleinement profité euh, au chef des banques centrales. Donc, donc, les présidents de banque centrale et euh, à plusieurs euh, portefeuilles très, très bien garnis. Donc, euh, eux deviennent encore plus riches. Et euh, c'est ce que l'article parle. Et euh, je vais vous lire un peu de, de texte. Là. Le président de la réserve fédérale, John Porter. Jérôme Powell a demandé au personnel de revoir les règles d'éthique de la Banque centrale pour les activités financières appropriées après la divulgation que plusieurs hauts responsables de la Banque centrale, des banques centrales plutôt, là, ont effectué plusieurs transactions boursières de plusieurs millions de dollars en 2020, tandis que d'autres euh, détenaient des investissements importants. Et euh, là, euh, on va aller un peu voir euh, qui détenait ça. Euh, c'est sorti sur les médias, c'est pas moi qui invente ça. Là. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de, de présidents de centrales aux états unis ont pleinement profité de cet apport massif d'argent et c'est un peu euh, indécent parce que dans le fond euh, lorsqu'on considère que les, les riches euh, se sont encore plus enrichis euh, depuis que ces capitaux là sont rentrés sur le marché et euh, beaucoup d'entreprises aussi sont devenues plus puissantes au niveau monétaire non pas au niveau de leurs activités du au fait que l'argent est rentré powell est entre 1.25 millions de dollars et deux Point 5 millions de dollars d'obligations municipales dans les, des fiducies familiales euh, sur lesquelles il n'aurait aucun contrôle. Ça, c'est un peu comprenable, mais euh, dans le fond, les obligations ont été achetées avant 2019 et ont été de, détenues par euh, sa famille. Euh, le président de la fête de Boston, Eric euh, Rosenberg, euh, Rosen Green, détenait 100, entre 151 000 et 800 000 de dollars de fiducies de placement immobilier, blablabla. Ça, c'est pas trop important. Euh, on a su aussi que l'époux, pense, je suis pas sûr de… de, de, de euh, Jeannette Hélène euh, possédait des actions de pharmaceutique aussi. Euh, en, Beaucoup, beaucoup ont profité de, de, de, ce, de cette manne qui est arrivée. Euh, la, la, la plus grande, euh, je pense, c'est bon, euh, le président de la fête de Richmond, Thomas barkin détenait entre 1,35 et 3 millions de dollars d'obligations de société euh, individuelle achetées avant 2020. Euh, la, de, le grand scandale, c'est un peu plus loin, je pense, euh, euh, je ne sais pas si on en parle dans l'article, mais de toute façon, c'est un des présidents de la Banque centrale qui, lui-même, a acheté des actions, euh, non seulement des actions euh, de tous les marchés, mais a acheté aussi des actions euh, des grandes pharmaceutiques et a profité pleinement de... de de cette manne qui est arrivée. Donc, dans le fond, les présidents de la FED, euh, en ayant des informations privilégiées, ont profité de ça. Et je pense que c'est le, le, le mari de Pelosi euh, qui, lui aussi, a pleinement profité de ça. Tandis qu'on dit aux, aux, aux pauvres, aux, à ceux qui sont euh, pas trop... Euh, euh, garnis dans le port leur portefeuille de, de s'abstenir de vouloir avoir euh, des biens des richesses euh, parce que dans le fond le plan 2030 vous n'aurez ri plus rien vous, vous serez heureux, vous ne posséderez rien vous serez heureux, c'est écrit sur le euh, site du forum de Davos mais pour les riches c'est pas le même le même euh, problème, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que Bill Gates détient beaucoup, beaucoup euh, de terrains aux États-Unis et, et, et il est loin de terminer d'acheter encore des terrains. Donc, euh, les, euh, la, la, la, la, la, la, la pauvreté, c'est euh, vraiment fait pour les classes basses, tandis que les riches eux, vont s'enrichir encore plus. Et là, on a le taux d'intérêt versus euh, les déficits. Et les taux d'intérêt, on sait très, très bien, on commençait à baisser à partir des années 80. Où on avait eu une explosion, mais là, on descend tout le temps, et on pensait que dernièrement, euh, euh, le taux de 10 ans, là, ça exploserait, mais là, on, est, on fait du surplace, on a peut-être monté un petit peu les derniers temps, mais non, les taux d'intérêt vont rester bas, même si la Fed euh, veut absolument arrêter c euh, que les taux, euh, ne veut pas que les taux d'intérêt montent, en achetant des obligations. Donc, en, si elle achète des obligations, elle euh, fait en sorte que les taux d'intérêt euh, restent plus bas, et en achetant des obligations aussi, de, elle fait une pierre de coups, en achetant des obligations du Gouvernement, elle injecte encore plus d'argent, donne de l'argent littéralement au gouvernement, parce que les gouvernements américains, je vous dis bien, parce que les gouvernements, gouvernements américains, et même euh, euh, notre propre gouvernement ici au Canada, ne peut pas euh, vivre simplement des revenus, euh, des taxes et des impôts. Il doit absolument avoir un apport autre pour faire en sorte que la machine continue à rouler et c'est en, en mettant émettant des obligations. Et vu qu'on a passé de citoyens assez riches ou assez... Euh, euh, qu'il y ait une volonté d'acheter des obligations gouvernementales, eh bien, ce sont les banques centrales qui achètent les obligations gouvernementales. Donc, ici, on sait très, très bien qu'on était en déficit depuis euh, les années 2000. On a eu un petit surplus à la fin des années Clinton, mais maintenant, on est en déficit et euh, le déficit, les déficits se creusent tout le temps, euh, toujours. Euh, et c'est loin de, de se terminer euh, dans, euh, dans les prochains temps, euh, euh, au contraire, on va continuer à creuser des déficits. Donc, on fait des budgets, on n'arrive pas à payer euh, ces budgets-là. Et ici, si ça se trouve être les surplus. Euh, ben, le fédéral surplus versus les déficits. On sait que le dernier surplus a été en, en 2000. Euh, 2000, c'est ici. On avait eu un dernier surplus. Ben, ensuite de ça, on a tous des déficits. Et le... le clash qu'on a eu, euh, je dirais pas le crash, le clash de l'économie, de la manière que ça fonctionne depuis euh, euh, un an et demi maintenant, ben là, on en subit les conséquences, euh, ça se creuse et l'impression monétaire est loin d'être terminée et ce sont les riches qui vont encore plus en profiter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans les rues, non seulement à cause du pass vaccinal, surtout euh, au, en France, mais aussi pour les inégalités euh, sociales qui vont se poursuivre. Donc, euh, c'est ça, qu'on vise cette situation-là, dû au fait que les gouvernements ont créé une distorsion dans l'économie. Et ici, ça se trouve être euh, euh, les interventions gouvernementales qui n'ont pas cessé de croître et ça va continuer encore. Donc, euh, ça se trouve être le produit intérieur brut qu'on essaie de maintenir artificiellement en injectant beaucoup, beaucoup de liquidités dans, dans le système et ça va continuer comme ça. Donc, on en est rendu là le, pour soutenir l'économie euh, Réelle qui se trouve être une économie qui est sous perfusion, on doit absolument, le, pas nous, mais le, le gouvernement, le, via les banques centrales, doit continuer à injecter de l'argent. Mais c'est que ce, ce que ça crée au niveau de l'économie réelle, ça crée une, une économie qui est absolument artificielle. Donc, euh, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.